Je vous jure, ils en ont trouvé sur la lune. J'ai même un document oui, ici. Oui, oui, oh, oui, papa, urgence, urgence, papa. Oh, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Je vous rappelle, Diane. Oh, oh, J'ai vu des bananes malades. Euh, mais qu'est-ce que tu dis là, Pépine, des bananes malades? Oui. Il est vrai que les fruits peuvent attraper des maladies, mais... Non, oh, non, non, mais papa, on n'a pas une minute à perdre. C'est une urgence. Bon, alors, infirmière Pépine, décrivez-moi ces fameuses bananes malades. Oui, elles étaient oranges, euh, même presque rouges. Elles semblaient toutes pourries euh, de l'extérieur. Euh, vous croyez qu'elles ont attrapé un rhume, docteur Humus? Hum, je n'en suis pas sûre, infirmière Pépine, mais oh. j'ai ma petite idée. Oh. Mm -hmm. oh. Ce que tu as vu, ce sont des filles. Des, des, des filles Des filles Des filles Des filles <rire> Des filles Oh, des filles. <rire> Et euh, C'est normal qu'elles soient euh, oranges. Hein? Et bien sûr, elles ont une couleur différente des bananes et sont moins sucrées. et bien, comme la carotte qui a une couleur similaire, le filles contient une vitamine qui crée le même effet orangé sur sa peau. Oh Mais pourquoi on n'appelle pas ça des bananes carottes alors <rire> Une bonne question, Pépine. Très bonne question. Euh, euh, infirmière, Pépine. Oh, pardon. Infirmière, Pépine. <rire> oui, oui, oui, oui, Urgence. Allons trouver d'autres fruits malades, Papounet. En <rire> oh, mission <rire>